Si on observe le statut du commerce de voitures d'occasion ici euh, dans le contexte de Bruxelles ou là-bas dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, on est vraiment dans des situations euh, très différentes. Autant c'est euh, une fierté de pouvoir dire qu'on travaille au port, qu'on qu est dans les voitures euh, là-bas en Afrique. C'est euh, un signe de réussite économique, ça veut dire qu'on est quelqu'un euh, d'important, qu'on est dans les affaires, qu'on euh, on fait circuler de, de l'argent. Euh, Lorsqu'on observe la situation ici euh, en, en Belgique, c'est parfois, euh, parfois différent. Il y a, une série d'acteurs du, du quartier Evart qui, euh, qui font leur activité de, de façon un peu cachée ou sans vraiment euh, s'en vanter. On peut le voir par exemple dans le documentaire qui a été réalisé sur euh, les, les acteurs ici du, du quartier, les commissionnaires qui euh, travaillent en fait dans ce quartier mais de façon un peu informelle, en fait ils ont un rôle de, de garagiste, c'est-à-dire que quelque part ils achètent des véhicules ou ils aident à l'achat de véhicules euh, euh, pour, pour les importateurs qui vont envoyer ces voitures après euh, vers l'Afrique, mais le façon, ils le font de, de façon un peu euh, informelle et donc ça reste une activité un peu cachée, c'est pourquoi certains d'entre eux euh, préfèrent euh, cacher leur visage face caméra, il y a une dimension euh, qui reste euh, pas forcément forcément bien accepté vis-à-vis -vis de cette activité commerciale dans le quartier. Donc il faut savoir que le commerce de voitures d'occasion tel qu'il prend place ici dans la rue Evart, c'est une activité un peu particulière, presque exceptionnelle et finalement même si on est bruxellois, on peut avoir vécu des années dans la ville sans savoir qu'aujourd'hui Bruxelles et spécifiquement le quartier Evart est un des centres importants du commerce de voitures d'occasion à l'échelle de l'Europe. Donc c'est devenu, le quartier des Vartes et Bruxelles est devenu une place marchande importante, mais c'est quelque chose qui reste euh, assez discret, euh, presque un peu euh, euh, invisible en fait pour la plupart des Bruxellois. Alors que lorsqu'on suit ces voitures jusqu'en Afrique de l'Ouest euh, et, et qu'on va voir comment ça se passe là-bas, eh bien on se rend compte que dans le contexte africain, ce commerce de voitures d'occasion peut parfois avoir une importance vraiment capitale à l'échelle d'un pays. On estime par exemple que pour le Bénin, le, le commerce de voitures d'occasion est là des premiers revenus à l'échelle du pays donc en termes de, de produits intérieurs bruts c'est l'un des premiers revenus à l'échelle du pays puisque le bénin s'est aujourd'hui spécialisé à l'échelle de l'afrique de l'ouest dans l'importation de véhicules et puis la réexportation vers les autres pays de l'afrique de l'ouest donc si on essaye d'observer la situation du commerce de voitures d'occasion ici dans le quartier Evart ou bien dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, eh on peut se rendre compte qu'on euh, a affaire ici à une activité qui est un peu marginale, qui, euh, qui semble assez anecdotique finalement à l'échelle d'une ville comme Bruxelles, alors qu'elle peut occuper une place vraiment centrale dans un pays comme le Bénin.